Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, nous venons de passer une journée de malade, tout ça à cause de l'UFA. Tu te rends compte comment des professionnels comme ça, des professionnels qui touchent de l'argent, ils sont salariés. Les mecs, on leur dit, bon voilà, vous faites un tirage au sort le lundi à midi. Eux, ils arrivent à venir faire le tirage au sort et à faire des erreurs qui ne sont pas possibles à faire. Moi, je comprends pas comment ces mecs-là sont toujours en poste et comment ça se fait que là, là, tout l'argent qui a été déboursé pour créer l'événement à midi, ils n'ont pas remboursé. Là, nous, là, tous ceux qui avons regardé, on a perdu du temps. Il faut nous donner un petit billet, là, pour ce que vous venez de faire. Là, c'est très grave déjà dans un premier temps. Donc là, comme vous avez pu le constater, le Real Madrid est en train de pleurer parce qu'ils étaient tombés contre Benfica. Et ils disent que voilà le bug, il est arrivé juste après. Donc nous, on devrait jouer contre Benfica. Et là, ils se retrouvent face au Paris Saint-Germain. Le, le Real Madrid, je le dis, a les chocottes parce que le Paris Saint-Germain hein, a la haine contre le Real Madrid depuis, on ne va pas se mentir, un bon petit 4 ans, 5 ans. Tu vois ce que je veux dire Quand on est venu chez vous et que vous nous avez mis 3-1 avec Ronaldo, l'impitoyable, le, le, et qu'après il nous a mis un penalty, même le ballon il s'est soulevé juste avant qu'il tire, tout ça on n'a pas oublié. Quand vous êtes venu après en, en phase de poule, qu'est-ce qu'on vous a fait 3-0 et après on est parti chez vous, on a fait un match nul. Mais là, là, ce qui nous a le plus énervé de tous les temps, tout ce que vous avez pu faire, Hein, c'est pas grave. Vous nous avez éliminés plein de fois, c'est pas grave. Vous avez remporté 13 fois la Ligue des Champions, c'est pas grave. Mais ce que vous avez fait, et qui est impardonnable, c'est que vous avez commencé à séduire notre petit kiki de Bondy. Alors ça, ça c'est impardonnable. Et moi je vais vous le dire, hein, tous les Parisiens espéraient tomber contre le Real Madrid. Parce que euh, euh, l'attitude agressive que vous avez eue cet été... Envers Notre petit Kiki de Bondi, c'était du jamais vu. Vous avez créé des émissions tic-tac. Où vous dites, bon, euh, Kylian Mbappé, on t'attend. Tic-tac. Tic-tac. Tous les jours. Hein Nous, on vous attendait au tournant. Mais ce match-là, là, Nasser, il est déjà en train d'appeler tous les joueurs. Il est en train de dire, bon, les gars, hein, si vous gagnez ce match, j'achète tout ce que vous voulez à tout le monde de toute votre famille. Vous comprenez Parce que là, là, Florentino, Pérez et Nasser ils sont en guerre totale là je ne sais pas si vous êtes au courant mais là le, le, le Paris Saint-Germain cherche à taper euh, dans l'effectif du Real Madrid apparemment il y a Benzema qui se fait approcher par le Paris Saint-Germain, il y a Vinicius aussi qui se fait approcher par le Paris Saint-Germain il y a Casemiro, donc voilà là le le, le, le prochain, la prochaine victime du Paris Saint-Germain c'est le Real Madrid là on vient de d'éteindre littéralement le FC Barcelone et moi je vous le dis la prochaine victime, c'est le Real Madrid. Parce que là, c'est bon, on en a marre. 13 fois la Ligue des Champions, vous êtes la meilleure équipe de tous les temps dans cette, dans cette compétition. Mais là, il va falloir se calmer. Hein? Vous croyez quoi Vous achetez toutes les stars. On vous a appelé les Galacticos, les Galactiques, je sais pas quoi. Et puis là, vous venez, vous faites les malins. Ouais, on veut acheter lui, on veut acheter lui. Alors que lui, euh, il a des ambitions. Même si c'est son rêve de venir au Real Madrid, laissez-le venir. C'est lui qui va décider quand il veut réaliser son rêve. C'est quoi votre délire Ouais, Mbappé au Real, Mbappé au Real. C'est quoi ça là, là, on va venir chez vous, on va vous fracasser d'une telle manière. Oh là là, je suis tellement confiant. Moi, je vous dis, de toute façon, ce tirage au sort, j'avais pas peur. Qu'on tombe contre Chelsea. Manchester United. Bon, il n'y a que Manchester City, ça allait être compliqué. Liverpool ou Real Madrid. Toutes ces équipes-là, on peut les frapper. On peut les fracasser comme on peut se faire fracasser. Tu connais le Paris Saint-Germain. Ils sont là, ils jouent ou des fois, ils n'ont pas envie de jouer. S'ils n'ont pas envie de jouer, voilà, on va se faire fracasser. Mais s'ils ont envie de jouer j'en donne pas cher du Real Madrid on va vous mettre un 4 ou 5-0 dans vos têtes ici, si tous les éléments sont là hein? si tout va bien dans l'équipe du Paris Saint-Germain on va vous exploser bien comme il faut parce que vous là vous nous manquez de respect bande de joueurs du Real Madrid bande de fans du Real Madrid ouais nous notre équipe a une histoire vous vous avez pas d'histoire voilà ouais c'est quoi ça fait au moins 600 ans que le Real Madrid il, il existe heureusement qu'il gagne des trophées tu vois ce que je veux dire si en 600 ans vous avez pas réussi à reporter un trophée, nous ça fait même pas 100 ans qu'on est là. Donc commencez à nous respecter, tu comprends